Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien aimée. Béni soit notre amour. Puisse chacune de mes paroles aider à édifier ton royaume, et chacun de mes silences à trouver le ressourcement en ta vérité immuable. Béni sois-tu, infiniment et pour l'éternité. Merci.